placer les jalons non Oui mais ça, après c'est comme quand vous recherchez un, un travail, vous apprenez à, re, à recréer votre projet, ouais. à voilà, expliquer qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, à trouver les mots justes. Donc c'est tout, euh, tout pas réinventé mais tout, euh, tout recréé. Oui et c'est important de, de le préciser pour, pour les internautes qui nous regardent parce qu'on peut avoir l'envie